Dans cette vidéo, je vais introduire le module consacré à l'apprentissage adaptatif et de manière plus générale à l'intelligence artificielle en éducation et formation. On va commencer avec des éléments assez simples, les exerciseurs, l'apprentissage adaptatif qui n'est pas nécessairement de l'IA. On parlera enseignement programmé avec des exemples de Spaced Repetition Systems, la répétition espacée avec les courbes d'oubli, qui sont une très bonne illustration de l'enseignement programmé et des exerciseurs un petit peu adaptatifs. On enchaînera sur les tests adaptatifs, le Computerized Adaptive Testing avec des exemples comme GMAT. On poursuivra sur la théorie de la réponse aux items, un grand classique à connaître absolument si vous vous intéressez à l'apprentissage adaptatif. Et euh, on aura quelques petites choses exotiques comme la correction automatisée de copie. Pour terminer sur, d'une part, les systèmes tuteurs intelligents, Intelligent String Systems, qui vont assez loin finalement dans euh, l'analyse de ce que vous savez ou vous ne savez pas, et d'autre part sur la question des acteurs de l'intelligence artificielle en éducation. On contrastera par exemple Newton, l'américain, contre Squarelle, e-learning, et qu'il y a en fait des dimensions économiques, géopolitiques assez fines de ce qui est en train de se passer. On va faire des analyses de comptoir de, euh, des enjeux de l'IA en éducation et formation.